Bienvenue dans notre nouvelle émission à la découverte de nos régions. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons découvrir une un premier monument. On Bonjour et bienvenue dans notre émission des découvertes. Pourquoi j'ai des découvert D'accord. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce monument spécial. D'accord. Bon bah nous allons pouvoir maintenant partir euh, pour la découvrir. Oui. Bonjour et bienvenue dans notre émission à la découverte de nos régions. Je vais je suis aussi présent. Il dit le bon titre il s'en après. J'allais dire, ici j'ai dit aussi. Un appel anonyme nous a contactés pour nous présenter un lieu atypique de France. Monsieur, attendez. Ah. Ah. Oui. Quel est votre nom, monsieur Alain Duchesse. Et votre femme <rire> Ma femme c'est Gilberte, mais on <rire> pas trop Mais là, ça m'a surpris. Ah, c'est quand même glauque un peu ici. Hein. Bon, pas grave. Oh. Nous sommes ici. Putain. Putain ah. mais... C'est bien début. au début. on continue, on continue. Ouais, non. bien au début. Nous allons maintenant parler de la fontaine avec Monsieur Janot. Oh laissez-moi. On est mort. De toute façon, euh, je vais y aller, hein. j'ai mon match je, ce soir. Euh... Ah C'était quoi ah Edmond Edmond, qu'est-ce qu'il se passe Répondez-nous Bon, excusez-moi, excusez, -moi, excusez...